Deleuze présente Super Plus. Plein d'avantages pour vous aider à payer moins pour manger mieux. Aujourd'hui, on vous explique comment vous enregistrer. C'est possible de trois façons. Sur deleuze.be, dans l'app MyDeleuze ou au kiosque en magasin. Voici comment procéder via l'app. Vous n'avez pas encore l'app MyDeleuze sur votre smartphone Téléchargez-la dans l'App Store ou sur Google Play. Introduisez votre adresse e-mail et cliquez sur « Continuer ». Le système reconnaîtra si vous avez déjà un compte chez Deleuze ou pas. C'est le cas alors connectez-vous sur votre compte de l'aise, vérifiez vos données et complétez votre profil. Le système ne reconnaît pas votre adresse email. vous pouvez alors choisir un mot de passe, accepter les conditions générales et la déclaration de confidentialité et ensuite cliquer sur « Créer un profil ». Nous avons encore besoin de quelques informations supplémentaires, telles que votre titre, votre prénom, votre nom, votre numéro de téléphone et votre date de naissance. Nous vous envoyons un code de vérification par SMS. Gardez donc votre téléphone à l'œil et complétez ensuite le code. Ou demandez-en à nouveau si vous ne l'avez pas reçu. Pour ce faire, cliquez sur « Je n'ai pas reçu de code » puis sur « Envoyer à nouveau un code ». Introduisez encore votre adresse et cliquez sur « Suivant ». Choisissez parmi les trois packages d'avantage celui qui vous convient le mieux. Unique, personnel ou basique. Vous n'avez pas encore reçu de nouvelles cartes en magasin Demandez-la alors ici. Vous en avez déjà une scannez le code-barre avec votre smartphone ou introduisez manuellement le numéro de votre nouvelle carte. Avez-vous encore une ancienne carte Plus avec des points Scannez-la ou introduisez le numéro de votre ancienne carte et transférez ainsi vos points sur votre nouvelle carte Super Plus. Vous pouvez également le faire plus tard. Voilà, désormais vous ne pouvez plus utiliser votre ancienne carte et votre nouvelle carte Super Plus est opérationnelle. Retrouvez-la vite dans votre app MyDelez. Choisissez aussi comment vous souhaitez utiliser Super Plus. Cela peut également se faire par voie digitale uniquement. Votre carte est toujours dans votre app, facile et écologique. Vous souhaitez une vraie carte C'est possible également. Nous vous enverrons une carte physique. Vous la trouverez d'ici quelques jours dans votre boîte aux lettres. Une dernière étape importante. N'oubliez pas de valider votre adresse email. mail Ainsi, vous conserverez tous vos avantages. Il suffit de le faire via l'e-mail que nous vous envoyons. Ouvrez l'app et scannez le code barre de votre carte à la caisse. Vous êtes maintenant Super Plus. Vous avez toujours votre carte à portée de main, car elle se trouve dans votre app MyDolaise. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur comment faire pour payer moins pour manger mieux grâce à Super Plus.